Du... Du... Du... Du... Du... Du... Du... Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une, une ouverture donc de la... des boîtes. Illusion des ténèbres, donc euh, comme vous pouvez le voir j'ai déjà tout ouvert Et je vais déjà vous, euh, vous faire un petit peu le topo Alors j'ai calculé avec euh, ma chère petite sœur Laura J'ai calculé que j'en aurais pour à peu près, euh, j'ai acheté pour 200, euh, 160. on va dire 180 euros Et j'ai été remboursé à peu près au niveau des cotes sur Ultra Jeu Parce que pour le moment je ne sais pas si elles sont votées ailleurs mais sur Ultra jeu les codes sont ouverts Et j'ai fait le calcul, j'en ai pour à peu près entre 400 et 500 euros Donc on va commencer par le roi véritable Agni Mazud Volatile Donc je précise que toutes ces cartes sont à trader, Comme ça Magicien de l'illusion noire Imastrix Subterreur Behemoth donc, euh, je, vous je vous la montre qu'en une fois, parce que j'ai quand qu'en une fois. Et euh, bien sûr, comme d'habitude, si je l'ai en plusieurs fois et que je peux le montrer, je le montre. Solitaire Shirianu. Enfin, Shiranui. Voilà. Après, on a euh, saint Saintogen saint -Augen, que j'ai eu en quatre fois. Voilà. Arpenteur magique. une deux trois 4, 5... Arpenteur magique 5 fois Chose de magie Que j'ai eu hein. deux fois Voilà Stalgamo Subterreur BMAT, Donc une fois Amaterasu Alors je me suis trompé sur la cote euh, le... Elle ne vaut que 3 euros sur ebay Sur euh, 3 euros sur euh, ultra jeu Bâton mage. Quick Fix et Spirale en une fois, Super Espion Espiral. en une fois. Ah pardon, j'ai dit des bêtises. Quick Fix j'en ai deux, Super Espion et Spirale en une fois, Matos et Spirale en deux fois, Guerrier Némesis, Subterreur. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Voilà, donc on a fini un peu tout ce qui était rare dans les monstres. On va essayer de passer aux communes. Si je ne me trompe pas. Attendez, je vérifie. Totem des 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totem des 5, j'ai eu 7 fois. Donc je range en, en même temps. Le warg rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 fois le Warg rouge. Ninja dragon noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 J'ai eu en 10 fois Alors oui euh, ma, ma recherche prioritaire C'est la synchro euh, La synchro pendule Pour pouvoir la mettre de côté Danseur qui triamide 1, 2, 3, 4 4 fois Elle noire GoFu la vague de l'ombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois celle-là. Bouc fantôme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois, voilà. Miroir rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. protecteur rouge 1 2 3 4 5 6 7 8 8 voire plus c'est comme j'ai séparé les paquets en deux ça va être chaud animal féric blanche alors celle-là elle coûte 2 euros sur le trajet 1 2 3 trois fois mais je crois que j'en ai plus mais on verra ça panda roupane, roupaneur 1 2 3 4 quatre fois voilà. Spadacien de la vie artiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois. Zap Mustang. 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois. Derrika, train le frais, lourd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois. Voilà. Lézard aux yeux de bottes potatiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 fois. Après aile noire tornade le re du retournement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fois. Robe du magicien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fois. Et enfin, tapis gaufleur potardiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. Donc, hop. On va vite ranger ça à sa place. Attendez deux secondes. J'ai re, j'avais une carte qui était tombée. Donc, on va passer au monstre pendule. On va déjà prendre un petit paquet Donc euh, Gam gamme ou Tempo d'artistes 1 2 deux. deux fois euh, Orducteur Métalphose 1 2 deux. deux fois aussi Magicien acrobatique 1 2 deux. deux fois aussi Wolfram Métalphose 1 2 deux. deux fois aussi voilà. Donc ça c'est les rares. Je vais les mettre de côté parce que voilà. Il faut que je les mette devant. Un série à Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Chevalier, euh, cheval radie pot artiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois. Rois Metal métalphose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 fois Ankylos dino brume 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 fois Frondeur extra pot artist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 fois celle là Dragobi guerrier éveillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Attendez. Hop. Est-ce que j'ai pris Non, c'est bon. Gong. Gong. Cochapotartiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. DDD Savant Nicolas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 fois, voilà Et Bulldog Potartiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 fois Donc on a fait euh... Là on a fait tout ce qui était euh... Pendule alors sachez qu'il y a quand même l'extra deck qui va venir. Je sais pas quand mais il va revenir. Donc on va attaquer par les on va continuer par les cartes pièges. Combination Metal Phase. 1 2 3 4. Donc celle-là, j'ai eu en quatre fois. C'est une rare. Donc je la mets de côté pour la mettre après. Retour prématuré. J'en ai une. Après Trap Vine. J'en ai deux et ça coûte 10 euros sur ultra jeu. Tourbillon euh, pulsation titramine. Voilà. Une fois, il me reste. Front coordonnée. Donc ça, c'est une short print. Elle vaut 1 euro. Mémoire de l'épée destructrice. J'en ai trois. Après, roi écarlate. 1, 2, 3, 4. Attendez. Non, on va faire d'abord. Parce que je crois que... Oui, le roi écarlate, voilà. 5, 6. 6 fois. Donc je suis obligé de faire comme ça. Voilà. 6 fois. Ouais, la 6 fois. Fusion. Frouvals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Alors, Olinoïde, palé, paléozoïque. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.. 8 fois. Canadia paléozoïque. Oui, c'est des nouveaux archétypes, euh, des monstres pièges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois celle-là. Picalia paléozoïde. 1, 2, 3. Quatre Attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 fois celle-là zoïde Zoïque. Pardon J'ai dit zoïde et c'est zoïque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 fois Contre métalphose 1, 2, 3 5 5 fois trou pendule 1 2 3 4 5 6 6 fois voilà on a fini avec les cartes pièges donc on va remettre ça dans les boîtes voilà Et bien sûr, je vous le dis. Voilà. Après, il y a les cartes magiques et l'extra deck. Donc, on va commencer par les cartes magiques. Fusion métalphose. Je l'ai qu'une fois. Métamorph. Métamorphation. trois fois. Alors celle-là, je l'ai eu. Je suis très content. Et celle-là, elle, elle coûte quand même 55 euros sur Ultra jeu. Prod du désir. Peau des désirs, pardon. Et après, Cyclone Cosmique. Celle-là, elle code 10. Parfum de Claire de Lune. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, je sais que pour le, le deck Luna Light, ça va être demandé. Parfum de Claire de Lune, 5. Alors, Roi Golem Tramide. je crois que c'est les dernières qui me restent, 1, 2, 3, 3, 4, 5, voilà, ça c'est 5 fois, carte de l'âme, c'est une commune, elle coûte 1€ quand même, 1, 2, 3, 4, 4 fois, super carnival hippopotame, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois, Champ magique de mi-destruction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Voilà. Après on va. Hop. Cahier Dar Ninjutsu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Celle-là, regardez bien, elle ne sert à rien pour le moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de ninjutsu qui est sorti. Sanctuaire Froureur, carte continue, qui est vraiment bien pour le deck Froureur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. Éveillement. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Rototombe ferroviaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Voilà. Magie étendue des ténèbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Forteresse triaminde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Voilà. Contrat des ténèbres avec le roi des marées interdit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 9 au pardon neuf fois donc on a fini tout ce qui était carte magique à ah. tout ce qui était de carte magique alors après on a au riz métam métal métal métal métal 1 une deux trois 4, 5, 6, 6 fois, voilà. Euh, pour pronith métalphose, une, deux, donc deux fois toujours, hein, quand je peux montrer, je montre. Andamante métalphose, 1, 2, 3, 4, 4 fois celle-là. Le numéro 81, je le trade parce que j'en je, ai déjà en réserve. Donc, super cuirasse et canon ferroviaire, super Dora. Celui-là, je crois qu'il vaut 4 euros sur le trajeu. Anomalocaris paléozoïque. Je l'ai eu en deux fois. Celle-là, vous avez tous vous j'étais dessus. Donc, rien que pour le fun, je vais vous la laisser à la fin. Voilà, ce sera une petite carte pour la fin. Elle noire. Onimaru, tonnerre divin. 1, 2, 3, 4. Donc c'est la 5 au 12. 1, c'est la 5 au 12. elle asso elle noire, sayo, le dimensérateur de pluie. 1, 2, 3. 3 fois. Asso, el elle noire, soya, soya, la pluie diluvienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 9 9 fois celle là je la garde que pour faire un, un très bon échange dragon corail et ensuite j'y me reste il me reste deux grands magiciens et voilà donc c'est tout les amis donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo donc n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire et puis on se retrouve euh, vers le, enfin on se retrouve pour, on euh, sera l'entour du 18-19-20 pour euh, l'ouverture de la prochaine pack. Allez, ciao tout le monde